Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter la deuxième variation sur l'application Urotête. Donc l'épisode 2 comme vous l'imaginez. On va toujours construire cette application simple de manière programmatique pour vous montrer par l'exemple comment ça fonctionne et on le fera toujours en objectif C et en Swift et comme vous l'avez vu clignoter eh bien l'apport de cette variante ça va être la gestion de l'orientation. L'architecture est absolument inchangée. On va simplement retravailler les liens entre le contrôleur et la vue euh, sur les aspects relatifs à la rotation. Mais au fait, dans la première version de cette application, je la prends ici pour Swift, eh bien j'utilisais DrawRect. Et si ça se trouve, ça marchait déjà. Ben oui. C'est à dire qu'en en fait, je gérais déjà l'orientation et vous voyez que effectivement ça fonctionne très bien. Donc la question est est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin. Regardons ce que cela donne sur un grand terminal. J'ai ici un petit iPad Pro donc le 9,7 pouces et sur ces terminaux là eh bien on peut regarder ce que ça donne avec la gestion de la rotation et effectivement on peut dire que c'est totalement satisfaisant. Sauf que sur ces grands terminaux là j'ai le mode multitasking qui me permet d'afficher des choses et vous voyez que je peux avoir ici un mode où j'ai les deux applications qui s'affichent en parallèle. Et là je suis en train de voir que ben, ce n'est pas terrible quand même. D'accord Alors si j'appuie sur le bouton, et eh bien ça va provoquer un réaffichage, il va récupérer une taille et il va s'en sortir et vous voyez que si je change la taille eh bien le redessin ne va pas se faire. Alors ça c'est quand même très très moche et ça prouve que ça n'est pas suffisant. Voici le comportement qui nous intéresse. C'est que si je tire ici et que je fixe les choses je dois avoir quelque chose qui se redessine et que les rotations soient correctement gérées quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Et pour cela il va falloir que nous reprogrammions quelques éléments dans notre application Urotet. Regardons donc maintenant le ViewController en Objectif C et je ne vais vous montrer que ce qui va changer. Donc déjà le ViewController.h ne change pas et dans le viewcontroller.m, et eh bien le view -did -load ne change pas et on va simplement avoir une petite modification ici au niveau euh, de l'affichage. Il va falloir explicitement faire un appel à des signes dans format à chaque fois qu'on a une action. Et puis je vais implémenter euh, le protocole implicite de gestion de la rotation avec la méthode view -will transition to -size, qui fait elle aussi un appel explicite. Euh, de, des signes dans format en transmettant cette fameuse taille. Je vous rappelle que nous n'avons rien à mettre dans le dialogue pour les raisons que j'ai présentées dans l'épisode 1 concernant le développement de cette petite application. En Swift ben on fait exactement la même chose, le viewDidLoad aux surprises ne change pas. Euh, j'ai un view où il transition to size, je fais exactement la même chose et vous avez le même artifice que j'ai présenté dans la séquence correspondante pour ici faire une sorte de casse pour dire que V c'est pas simplement un UIView mais c'est une sous-cloud de UIView qui est ma vue de façon à ce qu'il puisse accéder à la méthode dessine dans format qui n'existe pas dans UIView mais qui existe dans ma vue et puis je fais la même chose ici euh, au niveau de mon action avec la petite variante ici qui est le dessine dans format. Regardons maintenant euh, la classe ma vue en objectif C, donc il y a aussi un certain nombre de choses qui ne changent pas, je vais juste vous présenter euh, ce qui change, euh, là ici euh, des signes dans format ne change pas, il n'y a toujours rien à mettre dans le dialogue pour les mêmes raisons, hein. c'est que ici j'ai fait tous les releases qu'il fallait donc ça je l'ai déjà expliqué et puis ici euh, j'ai euh les déclarations qui ne changent pas. Donc la seule chose qui va changer en gros c'est que ici je fais un appel à dessiner non-format en, en récupérant la taille de la frame qui m'a ici été passée euh, en paramètres donc je n'ai pas besoin d'intuiter la taille de l'écran hein, c'est quelque chose qui est la vue elle ne connaît pas la taille de ce dans quoi elle s'affiche. C'est son contrôleur qui le décide. Donc En fait on sait qu'au moment du premier appel ça va être la taille de l'écran mais c'est tout. Ça pourrait être autre chose. Et puis ici eh bien on a exactement le même code que ce que l'on avait auparavant. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de changements. Et en Swift pareil, pas énormément de changement. Tout ça c'est des choses qui ne bougent pas. Ici je vais revoir init avec ici le save des sites dans format point barre. C'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Et ben voilà. On est en train de gérer la rotation, on est en train de gérer le mode multitasking et c'est à peu près gratos. On dispose directement de la taille de la vue. Finalement, c'est très pratique. Vous savez que dans, dans Android, la gestion de changement de l'orientation, il y a des trucs qui sont bien Android par rapport à iOS. Mais là, à mon avis, ça, c'est pas terrible. C'est on flingue l'application et on la redémarre. Alors, il y a un redémarrage rapide, il y a un truc, mais c'est quand même un peu particulier. D'accord Là, on dit simplement hop, tu changes l'orientation, tu changes la vue, tu changes... Non, c'est tu changes la taille. Et du coup on arrive à quelque chose d'assez général qui permet de supporter plein de variations de façon assez confortable. Voilà donc on dispose directement de la taille de la vue de l'espace dont je vais disposer pour l'afficher et avant c'était compliqué parce qu'il fallait consulter avec l'ancienne technique jusqu'à iOS 7, il fallait consulter l'orientation et ensuite gérer les différentes tailles de terminaux. Donc ça veut dire que vous n'avez aucune excuse pour ne pas gérer la rotation de manière programmatique. C'est tellement facile, c'est tellement gratuit. Alors par contre, ce qui est important, c'est que le fameux DrawRect, comme vous l'avez vu, eh ben il marche pas très bien pour ça. D'accord Il marche bien si vous gérez que la rotation, mais si vous voulez aussi gérer le multitasking, eh bien, ça n'est pas suffisant. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.